Euh, c'est pas un manque de tolérance, tu en, as envie de dominer les choses, tu as envie de, de te voir et de te savoir tout puissant parce que tu mets ta valeur dedans. Tu, ça, te, ça te fait gonfler les pectoraux quand tu, euh, quand tu vois que tu as le contrôle, quand tu vois que c'est toi. C'est pour ça que la spiritualité t'attire parce que ça te permet d'aller voir la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. De la cause. Et en fait, la cause de la cause de la cause de la cause de la cause, ce sera toujours toi. Donc ça te permet de... En fait, derrière ce côté euh, toute puissance, et voir que tu es l'origine partout, et que tu es l'alpha et l'oméga, ça, euh, ça te ramène à ta sûreté. C'est pour ça que... C'est pour ça que les autres ont toujours tort, et que toi, tu as toujours raison. Parce que si tu es pris à contre-pied, ça veut dire que tu n'es pas tout puissant. C'est-à-dire que l'extérieur a raison. C'est-à-dire que tu peux te faire enseigner. Ah oui, c'est ça. Tu veux esquiver l'archétype de l'enfance. Donc en fait, chose... il <rire> euh, y a quelque chose à, à aller voir du côté de comment tu gères euh, l'autorité. Comment tu gères l'autorité qu'on a sur toi. Voilà, c'est ça. C'est pas ta faute. Voilà ce que ça me dit. Tu portes une responsabilité beaucoup trop lourde. Ça c'est l'origine de tout ce que je viens de te dire. C'est pour ça que je te dis, c'est pas ta faute. Et que je me dis aussi, et que je nous dis à tous, c'est pas ta faute. T as le droit à l'erreur, tu as le droit de ne pas être à la hauteur. T as le droit de t'effondrer. as le droit d'en avoir marre et de le dire. L'essentiel, c'est que tu sois là pour toi. Merci pour ta question, Mike.